C'est Ajoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler du verbe faire. Le verbe faire est un verbe irrégulier, un verbe du troisième groupe. Mais c'est un verbe qui est très courant en français, c'est-à-dire que ce verbe est souvent utilisé par les Français. Je vais commencer par les formes du verbe faire, au présent de l'indicatif, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font, alors attention à la fin des formes nous avons des lettres muettes. Par exemple, pour je, on ne prononce pas je fesse, non, mais c'est je fais, ouais? le s n'est pas prononcé. Pour il, elle et on, le t à la fin n'est pas prononcé, on dit il fait ou elle fait ou on fait, mais on ne dit pas il fait ou bien elle fait Alors, pour nous faisons, on écrit f, a, i, mais on prononce on ne dit pas nous faisons, non, mais c'est nous faisons. Et attention, pour vous, ce n'est pas vous faisiez, non, mais c'est vous faites. D'accord C'est pour ça que faire est irrégulier. Ce sont des formes irrégulières qu'il faut apprendre par cœur. Et alors, vous faites et sur le i de vous faites, ce n'est pas un instant circonflexe, non, mais on met un point. Oui, c'est un point, tout simplement. Oui. Et ils font. On ne dit pas ils font, non. On ne prononce pas le T. On dit ils font. Elles font. Alors, le verbe faire est souvent employé en français avec des activités, avec les hobby. Par exemple, on peut dire Léa fait du vélo dans la nature. On utilise souvent le verbe faire aussi quand on joue d'un instrument. Par exemple, on dira Marc fait de la guitare depuis deux ans. Ou bien Actuellement, je fais du piano. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et euh, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. De fait, on est en à